Nous organisons une levée de fonds actuellement euh, sous forme d'action euh, qui est une épargne citoyenne qui va permettre à Carouat de financer euh, l'installation de trois toitures photovoltaïques qui se situent à Plausévette, à Clouard-Fouenant et euh, sur la commune de Plonéon. Carwatt est une SAS citoyenne qui s'engage sur le territoire de Cornouailles, dans le sud de Finistère, pour la transition énergétique, en œuvrant pour des projets de production d'énergie renouvelable, d'électricité photovoltaïque principalement. Donc le but est évidemment de diminuer notre empreinte en diminuant les émissions de CO2 au niveau de la production d'énergie. Mais également de relocaliser la production d'énergie en Bretagne et dans le Finistère, puisque, puisqu'actuellement nous importons plus de 80% de notre production d'électricité, euh, et de le faire sous forme euh, citoyenne, par une décision euh, horizontale de, de tous les gens impliqués dans, dans la société. Alors, pour ce faire, euh, nous organisons une levée de fonds, actuellement, euh, sous forme d'action, qui est une épargne citoyenne, en fait, qui va permettre à Carouat de financer l'installation de trois toitures photovoltaïques sur le territoire qui se situe à Plotévette, à clouard et sur la commune de Plonévan. Cette levée de fonds donc se fait sous forme d'actions. Les actions vont servir d'apport de fonds qui va nous permettre d'aller voir la banque pour obtenir un prêt complémentaire et l'ensemble des deux va constituer le financement qui va nous permettre donc d'installer les centrales photovoltaïques. C'est la vente d'électricité de ces centrales qui se fait à un tarif garanti par l'État pendant 20 ans qui va nous permettre d'en assurer la maintenance d'en faire la supervision, de payer les assurances, de rembourser des prêts bien sûr et également de remercier les actionnaires qui nous ont fait confiance par un petit intéressement qui correspond en gros à ce que représente l'intéressement du livret A. Donc ce que nous proposons à ce niveau-là c'est que les citoyens plutôt qu'ils placent leur argent sur le livret A c'est qu'ils placent une partie de leur argent dans Carwatt pour aider à la transition énergétique. L'intérêt principal, euh, au-delà de, de cet aspect financier, euh, c'est surtout vraiment de participer au projet euh, et d'intégrer le, le collectif de gestion du projet, puisque le fait d'avoir une action dans Carwat permet euh, d'accéder à la gouvernance de Carwat, sachant qu'une personne aura le même pouvoir de décision euh, qu'elle est une action ou sans action. L'association Ekerre qui est l'un des membres fondateurs de la SAS Carouat, s'occupe de ses projets sur la cornoaille. Il y a trois projets actuellement, la, comment, sur la, la mairie de Plausévette, sur une toiture de ferme bio à Plonure-Lanverne et sur l'Essat de cloire fouenant L'ensemble de cette production-là serait de l'ordre de 55 à 60 kW. Alors pour financer ces projets-là, euh, comme Romain vous a dit, on fait une levée de fonds. Et le principe, c'est que donc, euh, tout un chacun peut acheter une, une action à 50 euros, acheter une action ou acheter plusieurs actions. A été est une association de transition citoyenne, écologique et citoyenne, qui a été créée à Pont-l'Abbé en 2014, à l'occasion de la première journée nationale de la transition citoyenne on tenait à se rapprocher, à se mettre dans ce grand courant de la transition citoyenne au niveau national pour répondre aux enjeux climatiques. C'est vraiment ce qui nous animait depuis le début, c'est de vraiment montrer au public comment il était et pourquoi il était important d'adapter nos modes de vie pour que nos modes de vie ne pas, ne constituent pas du pillage de toutes les ressources naturelles de la planète et pour éviter de produire des, euh, des gaz à effet de serre qui euh, contribuent au réchauffement climatique. Voilà, donc les, les premières années, Eker a d'abord euh, surtout fait des actions pédagogiques auprès du grand public par des, des ateliers participatifs, des conférences, des projections, des visites de lieux inspirants. Et au bout d'un moment, on a jugé utile de passer à la réalisation d'actions concrètes. Et donc on a, on a décidé de euh, créer des projets de production euh, photovoltaïque, de lancer des toits solaires euh, citoyens et donc on a identifié les trois projets qui viennent de vous être présentés là donc euh, sur trois communes différentes de Sud-Finistère. Ce sont les premiers, il y en aura d'autres derrière et donc ça va permettre aux citoyens qui le souhaitent de construire là où ils habitent dans leur environnement ou un peu plus loin s'il n'y en a pas encore près de chez eux de soutenir la réalisation de ces projets pour vraiment montrer qu'il est possible de changer nos façons de produire l'énergie. Mais petit à petit, il faut se réapproprier la production d'énergie pour que ce soit une énergie euh, euh, renouvelable, propre, moins, beaucoup moins polluante évidemment que l'énergie nucléaire, et, euh, et financée localement par les citoyens plutôt que par des grandes sociétés euh, qui nous passe au-dessus de la tête. Si ce projet ouais. vous intéresse, vous pouvez bien sûr nous soutenir donc soit par l'achat d'actions ou par le fait de nous rejoindre et de participer activement à la vie de l'association et à la mise en place des trois projets dont nous avons parlé ou de nouveaux projets. Et pour plus d'informations, vous pouvez aller visiter la page de l'association. Il y a également une page Facebook et une adresse email. et très prochainement l'achat en ligne d'actions sera possible. Pour le moment l'achat d'actions est possible soit par courrier ou par e-mail et virement.